Les gens qui perdent leur parti, ou bien les gens qui vivent avec un handicap. généralement, dans le pays, y aurait les gens handicapés, ou bien les qui se C'est Ce optique ça, les Nations Unies choisissent la date 3 décembre pour mettre les gens en valeur pour célébrer la vie avec eux malgré yo a vivre avec un handicap et bonjour bonsoir ça dépend de le regarder vidéo ça et vous toujours dit c'est toujours un plaisir pour moi pour me partager avec vous tout ça qui fait actualité dans pays d'Haïti pour pas rater aucune vidéo c'est profiter abonner coup la même si pour faire ça et pas oublier activer cinq cloche notification pour recevoir recevoir notification de chaque vidéo que nous postez sur channel là déjà nous dit merci à tout monde qui déjà abonné merci avec même qui va faire ça la même parce que êtes intelligent ou pas voulez perdre prochaine vidéo sans parler en pile sans perdre du temps en dans en détail pour la vidéo aujourd'hui. Les gens qui perdent les gens, ou bien les gens qui vivent avec les handicap. généralement, dans le pays de l'épreuve, il y a des gens handicapés ou bien les Si qui coucoubent. Ce optique ça, les Nations Unies la date 3 décembre pour mettre les gens en valeur pour célébrer la vie avec yon, malgré yon viv avec yon handicap. Dans le pays d'Haïti, l'État haïtien qui souvent ignore Mounsaïou, journée 3 décembre, n'a pas traité insensible par rapport à un gros jour qui marque la date de C'est dans ce sens que CAS, qui est caisse Assistance Sociale, qui a mission pour supporter catégorie Mounsaïou, si a organisé une grosse fête pour Mounsaïou pour mettre en valeur capacité capacités. Ak talent pou fe ap avec handicap, sa pa et talent, vous pour faire, vous connaissez, malgré, vous à vivre avec un handicap, ça n'a pas empêché, vous capable de vivre et exercer, vous êtes normalement. Sinon, l'idée, ça, CAS, qui c'est qu'est-ce sociale, organise une avez fait pour handicaper, vous, dans l'occasion de la journée internationale, pour handicapé, Pendant l'occasion, ça, ou avez eu chance pour voir comment l'activité s'est déroulée, en pile, handicapé te prend la parole, yo te prend plaisir, un ben, yo te enjoy yo, sans contrainte. Directrice, quest sociale là, madame Edwin Tonton, cap dirige institution ça, n'a occasion, lui-même tout te prend la parole, et déclaré, déclarer, la continue supporter mon handicapé yo, yon façon, pour yo toujours, capable, permettre yo, intégrer yo. Directrice Edwin Tonton qui te mangé à tout handicapé, yo, ba kit hygiénique, non seulement kit scolaire pour permettre, de rentrer l'école, sans compter, yon ti pour permettre, de répondre à certains besoins, yo, gagné, la vie, yo. N'a invité, ou, suivre, comment, activité, ça, lui-même, l'était déroulé, n'importe où, prince, en Haïti. Travail, Mesdames, Messieurs, employés à cadre, direction, caisse, assistance sociale, Mesdames, Messieurs, représentants, association et gouvernements qui ont milité dans la promotion de la handicapé. L'homme handicapé est là avec nous matin, Même la presse, parler, écrit, téléviser et en ligne. Distingués invités, mesdames, messieurs, Moune handicapé, yo qui j'en ai eu à Je dis à ce grand jour, je dis à ce 3 décembre, jour à sans comme journée internationale Moune handicapé. Dans journée ça, moi, dis nous bonne fête, bonne fête, bonne fête. En tant que commencer, je voulais remercier le ministre à de social la là pour présenter ce matin avec nous. Je dis à ce que c'est un gros honneur, un privilège, c'est un devoir pour moi. Comme dit Christ Assistance Sociale, pour la tête d'activité et l'institution CASA organisée dans la cour palais municipale Mairie Delma, dans quatre cadre de la célébration journée internationale monde Handicapé. Et c'est avec un qui était, mon souhaite monde Handicapé, a employé CAS dans l'occasion. Au niveau international, thème général journée 3 décembre 2022, ça qui s'est journée monde handicapé, c'est solution pour un développement inclusif qui donc sans poste innovation pour un monde accessible et, et équitable. Thème général, ça va innovation y'a une place centrale capital dans une stratégie pour un développement sans pas sauter faveur des affaires de travail pour les handicapés. Au niveau national, thème secrétaire d'État intégration pour les handicapés, le spécial pour handicapés, c'est un travail décent pour les personnes handicapées. Bonjour, travail pour les handicapés. Bien courageux, nous constater que tout le thème de la question inclusion l'inclusion des handicapés est une place centrale dans la question qui est de respect de l'homme. Le développement durable, la paix et la sécurité société Principe inclusion. principe inclusion fondée. Sous Convention sur le droit handicapé que les Nations Unies ont adopté en 2006. Convention salaire pour promouvoir, protéger, assurer égalité, monde, et tout justice de tous toute liberté liberté handicapé pour les handicapés pendant il y a promouvoir la dignité. principe d'inclusion s'accommodait sous tout objectif numéro 8 pour un développement durable, pour une croissance économique inclusive qui dira à genre bon travail pour tout le monde. Le programme de développement durable des Nations Unies qui a adopté en 2014 pour payer pays atteindre l'année 2030. Principe d'inclusion, ça est essentiel dans la vision pour ne pas quitter la place mondiale. Distinguished évité, mesdames et messieurs, le considéré référence sayo, mission CIS qui est inscrit dans la loi 13 décembre 1938, qui crée une caisse assistance sociale, prend tout sens dit. Mission vie. est une assistance à, Vannes, à Gilles, en monde qui dans situation vulnérable, à fragile, en particulier grand monde qui a l'âge. Film, si les qui abandonné pour satisfaire les besoins de Bâtiment. Qui donc, dans la journée de célébration, nous-mêmes, directrice assistance sociale, dans toutes les employées et institutions, nou, nous voulons à toute force renouveler engagement, vocation, qui aider les gens qui vivent les les gens qui ne travaillent pas à cause de et qui trouvent impossibilité pour satisfaire les besoin de base pour être tête. C'est pour ça que nous avons l'occasion de nous disons que si vous de dire que si C.A.S. de vous C'est que ça, c'est et de que de que dans notre coin encore, nous disons tout le monde handicapé, ce qui est présent, ce qui parle avec nous matin, nous parler municipal d'Elma, quel que soit le côté, notre pays, bonne journée internationale, mon handicapé. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse Haïti. <cười> Tous quatre à a ces ayats qui permettent activités ça à réaliser. Moi je dis merci à Mme la Présidente qui pour partager à la poêle moment ça à nous Merci beaucoup. J'ai mis crs j'ai mis 4 tout 4 crs tout employé CRS-A, quelques du de qui par un animal, toute association, nous, le tout nous que nous avons Toutes et tout ça que là, Bonsoir. Moi, pour plusieurs raisons. Pour une des raisons, c'est que depuis... 1992, les Nations Unies proclamaient 3 décembre, comme jour international tout le handicapé la terre. Libre, monde handicapé dans C'est toujours lutte, on bat d'âme, pour le monde handicapé, l'inflation, la société. En plus d'autres pays, qui y handicapé. Mais conditionnellement, la vie pour nous n'est plus difficile dans le pays qui est faible pour nous, dans un pays qui n'est pas développé, dans un pays qui est la même situation économique avec Haïti. Depuis des années, les cas existent ont fait un petit effort pour permettre de nous respecter. Pour permettre que nous incluions la société. Pour permettre que nous ayons un à l'école. Pour permettre que nous ayons un bon accablement. Pour permettre que nous ayons un travail. Moi, je pensais gagner des exemples qui devaient nous. Gagner un handicapé qui est capable de plus productif. O mundo vai garantir. que o trabalho, o como que na sociedade. A sociedade abata na sociedade pode se Uma sociedade comum que é uma sociedade comum que é Todo mundo é Todo mundo é que L'assistance sociale, la libre, là pour accompagner tout le monde qui est handicapé, tout le monde qui est dans une situation difficile et tout le monde qui est dans une situation de vulnérabilité. C'est l'issue de ça que nous valions à travers la loi qui est payée en 1968 et c'est l'issue de ça que nous voulions renforcer à travers une nouvelle politique nationale de protection et de défense sociale que l'État haïtien a ici adoptée en 2020. Nous créons une place spéciale pour les personnes handicapés et nous voulons que les personnes handicapées connaissent le handicapé, seul monde et que les réflexions qu'elles ont faites ont été dans la société même dans la vie. Nous pensons que l'état n'a pas pour moyen. pour faire tout ce qu'il est supposé faire pour le monde Et on demander, ça coûte pour nous, ça pour nous, à travers le CRS, pour nous voir. CRS, là, pour nous pour et voilà. C'est là que nous qu pense à la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas abonner à la chaîne là, vous avez ça. Et activez la cloche de notification pour recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Et pas de liker la vidéo aussi, pour de vous recommander vidéo. la Merci d'être croiser dans la prochaine vidéo. Ciao!